Let's go alors, donc euh, j'invite Mathilde à venir, on peut l'applaudir et l'encourager. <rires> Mathilde, euh, pour moi, euh, bah, tu es une excellente coach euh, à tout point de vue, tu as vraiment euh, compris plein, plein, plein de choses que beaucoup de, beaucoup de gens mettent des années à comprendre. Et du coup, euh, je, suis, je suis assez admiratif de beaucoup de choses que tu as accomplies. Euh, tu as un verre d'eau, c'est ton verre d'eau, celui-là euh, ouais. Celui-là euh, ou l'autre Ouais, l'autre. Et, euh, et euh, ouais, je suis hyper impressionné par ta bienveillance, par, euh, mm -hmm. par ta capacité à apprendre rapidement. Je pense que justement, tu as, as une très grande humilité parce que t'hésites pas à aller challenger tes… Euh, Croyances, n'est-ce pas? Oui, totalement oui. Et, euh, et puis, et puis bah, des clients, j'allais dire, tu as de la chance d'avoir pu trouver des clients, non, tu as des clients qui ont la chance d'être accompagnés par toi. <rire> Merci. Et, euh, et euh, donc, ce que je vous invite à assister, bah, c'est euh, comment Mathilde a lancé son business de coach, comment tu as aussi persévéré dans la vente, ça, je pense ouais. que tu es quand même très forte dans ça. Mathilde, pourquoi tu t'es lancée dans le coaching Comment ça s'est fait déjà pour commencer Ah là là euh, Bon, en fait, euh, comment je me suis lancée J'étais très bien dans mon CDI. J'étais très bien. Je bossais dans un métier qui me plaisait, dans une équipe qui me plaisait, où l'humain était au centre. J'ai toujours cherché à bosser près de l'humain. Euh, et en fait, euh, durant mes études, à la base, je voulais faire de la psycho. Je voulais aller en fac de psychologie. Et puis parce que bah, j'aime bien faire plaisir euh, à mes proches, euh, à mes parents, et parce que euh, j'étais une très bonne élève, je me suis laissée emporter sur « mais non, euh, euh, la psycho… Euh, oh pff, non, c'est pas prestigieux en fait ah. !» Tu peux pas faire ça. Tu es en STG, donc euh, Bac Gestion, en Com, euh, tu t as les capacités, va chercher les écoles de commerce. Donc j'y suis allée. Okay. J'ai fait prépa pendant deux ans, j'ai encore été la meilleure, aujourd'hui j'assume de le dire, ça a été très longtemps difficile wow. pour moi de l'assumer et euh, je suis rentrée du coup en école de commerce. En école de commerce, je suis arrivée et moi j'étais en mode l'humain c'est génial et c'était uh -huh. la finance, le conseil, l'audit et là j'étais en mode ok, j'ai comme la sensation là, le petit goût de me dire que euh, je suis pas là où je devrais être. Mais j'ai persévéré quand même euh, et je me suis dit, j'avais toujours ce petit truc, cette petite voix en moi qui me disait, t'inquiète, tu finiras par euh, aller vers la psycho, laisse-les en gros, laisse-les, fais ce qui leur fait plaisir et puis t'iras vers là-bas. Et en fait, en école de commerce, en dernière année, euh, j'ai fait alternance et c'est à ce moment-là en fait, où je me suis dit, mais en fait, au fond de moi, le métier de coach, c'est un métier qui de base m'attirait. Je sais, je sais d'où il vient, d'où vient cette attirance parce que ma mère m'a très vite mis dans le dev perso avec tous ces cheminements et tout. Et je suis rentrée avec l'analyse transactionnelle, se rentrer dans les, dans les détails. Mais comprendre comment les relations humaines fonctionnaient, ça me passionnait. Et en fait, euh, je me suis dit, bah ouais, en fait, ça serait un rêve, mais pas pour tout de suite. Parce que j'avais beaucoup de croyances autour que pour être coach, il fallait avoir fait déjà 25 ans dans une boîte, être euh, du coup... Euh, en deuxième partie de vie en fait. Donc euh, c'était accessible que quand j'aurais 50 ans et que je serais du coup sur la fin de ma carrière dans une grosse boîte et que là je pourrais me permettre peut-être du coup d'être coach. Et du coup bah, en école j'avais 19 ans quoi, donc euh, j'étais loin des 50. Hein. Donc il allait falloir patienter un peu et trouver une autre passion. Et euh, du coup bah, je suis rentrée dans cette première entreprise et en fait ça a été ma seule entreprise au final. Parce que j'ai fait trois ans là-bas avec des stages, de la césure, de l'alternance et euh, j'ai fait un an de CDI, j'ai tenu que un an de CDI en fait. Et en fait, au fond de moi, j'avais toujours cette voix qui me disait « Ok, le métier du coaching et tout, mais plus tard, plus tard, plus tard, j'avais trop peur. » Et quand j'ai quitté mon CDI parce que j'ai fait un épuisement professionnel, parce que je n'étais plus alignée, parce que ça ne me correspondait plus, parce qu'on n'était juste plus sur les longueurs d'onde, bah, je me suis dit « T'as une porte ouverte, en fait. » Et si c'était maintenant, en fait, ce moment où euh, tu pouvais peut-être tenter un truc Et bah du coup, j'ai décidé de tenter, en wow. fait. Et euh, du coup, c'est là où ça m'amène aujourd'hui. Waouh, bah raconte comment ça s'est fait, comment t'as tenté euh, au début, euh, qu'est-ce qui s'est passé Alors euh, je me souviens très bien parce que c'était franchement il y a quasiment un an tout rond, j'ai euh, pris une feuille et j'ai écrit ok, euh, en fait euh, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce tu veux Qu'est-ce tu veux Tu veux quoi Qu'est-ce tu veux Et euh, du coup j'ai écrit coaching au milieu, j'ai écrit tout ce qui me faisait peur, là-dedans euh, je ne suis pas certifiée, je n'ai pas l'expérience de vie. Pour moi, quand tu es coach, il vas avoir une expérience de vie. Je fais un nombre d'années. Moi, j'étais très focus sur l'âge pendant très longtemps. Et en fait, je me suis dit, bah, ok, qu'est-ce qui t'est accessible là, maintenant Coach de vie, ok, on sait que ce n'est pas accessible. Donc, tu vas faire du coaching scolaire. Voilà, on va aider des étudiants. Parce que comme j'avais ce truc de l'âge, je me disais, je ne vais être que légitime auprès de personnes qui sont moins âgées que moi. Donc, du coup, j'ai commencé à coacher euh, des étudiantes. Du coup, je me suis rapprochée de mes anciens profs de prépa. Et j'ai coaché du coup ces étudiantes pendant, pendant 4 mois pour euh, du coup les amener en fait dans le chemin du dev perso, mais par le biais de l'organisation, en fait. Mmh. Euh, et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que <rire> j'ai assisté à un sommet <rire> qui a eu lieu début 2021. Et je suis tombée là sur ce gars, sur cet <rire> entrepreneur qui est en train de raconter qu'en fait, on pouvait vivre du coaching. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que moi, je vais galérer en étant avec les étudiants et c'est à ce moment-là que ça a fait tilt, en fait. Et j'ai commencé à me rendre compte que j'avais à la base ce rêve d'être coach de vie et que j'avais oublié, en fait, que c'était ça que je voulais faire. Je m'étais auto-convaincue que finalement, j'allais faire du coaching scolaire. C'était devenu en mode, ok, puis en plus, valoriser par l'entourage. C'est génial, tu vas aider des étudiants, tout ça, c'est trop bien. Donc, euh, moi, je suis je people pleaser, de base. Donc, j'aime bien faire plaisir aux gens. Donc, quand on dit, euh, c'est trop bien ce que tu fais, ah, ça me valorise, tu vois. Ça me valorise donc. J'ai fait appel à une coach à ce moment-là qui m'a beaucoup aidée en fait euh, parce qu'elle me permettait de voir qu'elle était coach de vie à mon âge et qu'elle vivait bien de son activité. Wow. Et donc, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, j'avais pris le coaching scolaire parce que je ne me sentais pas légitime. Et ce n'était pas du coup pour la bonne raison en fait. Et quand j'ai mis le doigt là-dessus, je me suis dit mais ce n'est pas juste pour elle en fait. C'est pas juste pour elle. Et donc, j'ai commencé à fouiller, chercher, chercher, chercher. Donc, euh, je suis ressortie de ta compagnie Et clairement, je n'avais plus de problème de légitimité. L'imposture n'existait même plus. J'avais toujours le même âge. Je n'avais ah, pas gagné voilà. 25 ans d'expérience de vie. Et puis, euh, surtout, j'avais la conviction que, que c'était ma place, en fait. Wow, wow. Et euh, comment ça s'est passé avec tes premiers clients Comment tu as trouvé tes premiers clients Ouais, ouais. Bah, en fait, euh, ça a été assez vite parce que je fonctionne de la façon suivante. Je mettre du temps avant d'avoir euh, la confiance que c'est la bonne idée. Une fois par contre que ça y est, que c'est décidé, je suis un peu en mode que euh, plus rien ne m'arrête. J'y vais, j'y vais, j'y vais, je donne tout, je donne tout. Et euh, du coup, bah, ces premières clients, je me souviens qu'avant euh, avant de rejoindre Mission Passion, j'avais commencé à avoir deux trois appels en fait, comme ça. Et je sentais que, pff, ah, que je me sentais bloquée, c'était compliqué et tout. Donc euh, c'est à ce moment-là où ça m'a conforté le fait que okay, tu as fait le bon choix de rejoindre Lingen dans Mission Passion. Et euh, du coup, bah, les premières clientes que j'ai eues, tout, pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait une part de chance, clairement. Et euh, je pense qu'il y a encore un petit peu cette voix des fois qui me rappelle hey, hey, ouais. « c'est de la chance voilà. ». <rire> euh, parce qu'en fait, c'est des personnes que je connais, en fait. Mm. Et euh, je me disais « mais C'est quand même ouf ». Et y une, je la connais depuis l'école de commerce. Ça a été ma toute première cliente, en fait, mm. et qui m'a dit « Oui, une fois tu... ». Qu'est-ce que tu as vendu au tout début et à combien bah, Je lui ai vendu, du coup, l'accompagnement que j'avais constitué pendant ces premiers mois, euh, de coaching où j'ai vraiment centré sur mon offre, elle part de moi. Et en fait, j'ai compris que j'allais coacher mes anciennes moi. Et quand j'ai compris ça, c'est pour ça que du coup, j'avais plus problème de légitimité. Donc je vais construire un accompagnement qui l'aiderait en fait à apprendre vraiment à se connaître et à que ça parte d'elle. L'aider au niveau relationnel, en fait, pour qu'elle se sente juste alignée dans ses relations et qu'elle soit sincère avec les gens, qu'elle arrête de porter un masque. Parce que porter un masque, au bout d'un moment, on le sait encore mieux avec cette période, ça gratte, c'est désagréable. Donc si en plus on doit le faire, un masque social dans les relations, mais non, non quoi. Non, et moi j'ai tellement porté de masque qu'une fois que j'ai compris ce que c'était de ressentir... De souffler bah vrai. en fait ouais l'air frais quoi donc du coup je, je, je lui ai vendu un accompagnement comme ça et en plus de ça j'ai rajouté une partie entrepreneuriat parce qu'en fait euh, elle, elle me visualisait comme étant euh, un petit peu une sorte de mentor je pense aujourd'hui parce que j'avais déjà euh, gravi des étapes où elle n'était pas encore donc je lui ai vendu ça quatre mois 2200 euros waouh dès la première dès la première en fait la question du prix du tarif je l'ai débloqué durant mon premier mon premier accompagnement parce que à la base je partais de coaching d'étudiante, 20 euros par mois, hein, pendant 3 mois. <rire> c'est comme ça que j'avais nourri des ben, trucs, mais je gagnais jamais ma 20 euros par vie. session euh, ou par mois Par non. mois. Par, ah, oui. par mois. Et ah, en oui. fait, après le sommet, j'avais pris un appel découverte avec une des coachs de Anne-Valérie. Ah, ah. Et en fait, celle qui m'avait mis, en fait, j'avais besoin des fois de me rationaliser, de repartir dans les chiffres là, c'est est quoi Est-ce que tu as conscience que tu es en train de te payer des centimes Est-ce que tu es OK avec ça Est-ce que tu trouves ça juste pour toi et là, ça a été... Euh... Ah ouais. Putain, qu'est-ce que je fais quoi Je suis pas en train de me respecter là. Ça va pas. On n'a pas fait tout ça pour euh, se payer des sensibles. Donc euh, du coup, euh, j'avais fait ce, ce travail là de, de mindset autour de l'argent. Euh, et je m'étais dit, ok, le prix qui est juste aujourd'hui pour moi, j'avais la certitude que 2200 euros, j'étais capable de le dire. J'étais à l'aise avec ça, avec le fait de le dire, je me suis entraînée. Euh, pas mal de fois, hein, devant ouais. ma glace, euh, tout ça, les petits vocaux que je me fais à moi-même, euh, tout ça, bon. <rire> Et euh, du coup, ça m'a bah, beaucoup aidé parce qu'au final, euh, quand je l'ai sortie, bien sûr que j'avais peur, bien sûr que j'avais peur, mais j'étais tellement sûre que voilà. Et je n'ai jamais flanché en fait là-dessus. Euh, j'ai juste eu après une autre cliente où j'ai juste vendu autre chose parce que ça ne répondait pas à son besoin. Mm -hmm. Mais avant d'en arriver là, j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels en fait avec elle. Ah. Donc euh, voilà, cette première cliente, je la connaissais, du coup, c'était une amie. C'est une amie en fait, euh, ça aussi ça m'a décomplexée parce que ce que tu partages autour du fait d'aimer ses prospects. Mais moi en fait toutes les personnes qui me suivent aujourd'hui sur les réseaux avec qui j'échange, d'avance je me dis je l'aime en fait. Je pars de ce principe là et ça, ça m'a beaucoup marqué quand on a parlé. Bon sauf que, quand elle me manque de respect mais c'est très rare, hein, c'est <rire> très rare. Mais euh, du, coup, euh, du coup voilà, et la deuxième c'était une abonnée en fait Instagram. Okay. Et on a échangé, échangé, j'ai donné du temps, elle m'a donné sa confiance. Et du coup, quand je vais mon prix, elle m'a dit oui direct. C'était ah. les premières clientes. Ouais, j'aimerais bien avoir, euh, avant d'aller plus loin, euh, ton point de vue sur le fait de coacher une amie. Tu présentes ouais. ça comme étant, c'est ouais. plus facile, alors qu'il y en a qui ouais. pensent ouais. tout le contraire. Et euh, même moi, je pense que ouais. je trouve ouais. ça plus difficile. C'est quoi oui, ton je, point je, de vue Oui, je trouve que c'est difficile. Ok. Ouais, très Mais honnêtement, pour, c'est… Pourtant, ouais. tu l'as fait et mmh. tu y allais, quoi. Je l'ai fait parce que… Euh, dans ma tête, c'était clair. Là, je sors de ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus amis. Ça veut juste dire que là, pour te servir, il ne faut pas que je sois ton ami. Mmh. Et là, mon objectif, tu investis dans du coaching. Tu pas pour une relation amicale. Oh. Sinon, voilà, ce n'est pas ça l'idée. Donc du coup, je, je, vraiment, j'ai cette clarté sur là. Je mets ma casquette de coach. Casquette de coach, casquette de coach. C'est ce que je me répète en fait à chaque fois. Et ça n'empêche pas que des fois, durant une session, en fait, avec cette casquette de coach et coacher une amie, ça ne m'empêche pas de faire preuve d'empathie et de bienveillance envers elle. Je, je sais du coup où mettre la limite, qu'est-ce qui va lui servir, qu'est-ce qui va pas lui servir. Puis il y a aussi une autre chose, c'est que je me suis rendu compte en fait, que les métiers du coaching, ça me parle parce que euh, j'étais un peu cette coach officieuse en fait, euh, où j'ai l'impression d'avoir toujours en fait, fait ça avec, avec mes amis, de leur offrir cette écoute inconditionnelle, de les amener à se questionner sans mettre des mots dessus, sans savoir ce que c'était. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, qu je suis moins complexée à ça. Waouh, c'est puissant. Euh, Parle-nous de cette deuxième cliente, donc euh, c'est une abonnée Instagram. Ouais. Comment, comment ouais. ça s'est fait alors, plus précisément Ouais, ouais. Ben, c'est moi qui suis venue vers elle. Ouais. Toutes les personnes que j'ai aujourd'hui en appel et en coaching, c'est moi qui suis venue vers elle, en fait. Ouais. Sauf euh, les deux, enfin, j'ai eu un premier groupe, en fait, de trois clientes. Il y en a eu deux parmi les trois où c'était des amis. Et en fait, euh, elle du coup, donc c'est moi qui suis, parlé lui, suis partie lui parler en fait simplement. Et euh, je voyais qu'elle voyait souvent mes stories, je voyais son, son pseudo qui apparaît, qui réapparaît assez souvent. Et et du coup, je l'ai contactée. Euh, j'ai je, je, ouais, je, voulu échanger en fait avec elle, juste échanger, converser, créer un créer un début de lien, savoir si je pouvais faire quelque chose en fait pour l'aider. Et en fait, elle m'a exposé sa première situation et je me suis dit, bah dans les débuts de mission passion, hein, donc là, je me suis dit, bah, écoute, t'as rien à perdre en fait. Hein. Tu sais, être respectueuse, tu vas pas... Tu vas lui faire du mal en fait, ah. au contraire. Donc du coup, j'ai proposé un appel par rapport à sa situation. Euh, et sa situation de départ, en appel, on s'est rendu compte que c'était pas du tout le vrai problème. Ah. Et ça, je crois que c'est la partie que j'adore en fait, quand je fais des appels. C'est quand je vois dans la lumière, là, dans les yeux, en mode... Mais en fait, c'était pas ça le problème. Le problème, il est pas là. C'est pas que je doute euh, du fait que je vais changer de poste en fait. Le problème, c'est que j'ai du mal à montrer mes émotions à ma famille en fait. Et là, quand j'ai touché ça et que j'ai vu chez elle le truc, bah ouais, là, je me suis dit, ok, j'étais dans la bonne direction. Ouais, et, euh, et du coup, juste pour entrer un peu plus de, dans le détail de, de ce concept-là, c'est une abonnée, tu as discuté avec elle, et ouais. en fonction de la discussion, à un moment donné, tu l'as invité à un appel, hein, ouais. c'est ça Ouais, okay. c'est ça, c'est ça. Et donc, tu as fait un appel, tu en as fait un deuxième ou ah, troisième Ah, j'en ai fait trois. Tu as fait trois ouais, ouais. avec ouais, ouais. elle. Et euh, qu'est-ce que tu en tire comme apprentissage de ces deux premières euh, clientes mmh, qui pourraient mmh. aider tout le monde euh, De ces deux premières clientes, l'apprentissage que j'en retire, c'est de respecter son rythme aussi, en fait. Et même si moi, je suis convaincue que je suis la bonne personne pour l'aider, c'est elle de s'en rendre compte. Et de pas… En fait, de, de trouver cette limite entre je pousse, je te montre que tu peux aller plus loin. Mais d'un autre côté, tant que tu ne le vois pas, je ne peux rien faire, en fait. Et donc euh, j'ai vraiment compris ce truc de plus je lui pose des questions en un, en fait je lui rends service. Parce que même si, et ça je le dis souvent en fait, même quand j'arrive quand à la fin et que je propose le prix et que, et que ça peut bloquer. Parce que aujourd'hui ça bloque plus que c'est fluide en fait. Hein, mmh. Et pour moi, moi c'est important de le dire en fait. Moi mmh. je fais quatre appels à la fin, bah, finalement c'est non pour le moment. Ça je l'ai appris aussi ouais. euh, grâce à toi et, et grâce à Profession Coach. Ce fameux livre qui a vraiment fait un vrai tournant pour moi dans ma tête. Et en fait, bah, je me dis, bah, je, je, je prends mon temps. Je prends mon temps. Et maintenant, quand je fais des appels, je n'ai pas l'impression de perdre du temps, en fait. Au ouais. contraire. Wow. Euh, Parle-nous de après ces deux ventes, qu'est-ce qui s'est passé Je ouais. sais aussi euh, qu'il y a ouais. eu un coup ouais. de mou à un moment donné. Oui, ouais, ouais, bien sûr, il y a eu un coup de mou parce qu'en fait, euh, j'ai perdu ma chienne, tout simplement. Et euh, du coup, ça m'a ralenti énormément parce que bah, ce genre d'événements, on ne les contrôle pas. Hein, et quand ça arrive... T'as beau être hyper déterre vouloir atteindre, euh, voilà, beaucoup d'événements, à un moment donné, juste émotionnellement, quand ça ne suit pas, ça ne suit pas. Et du coup, j'ai aussi réussi à ce moment-là à accepter de... Pff, on fait pause. Mmh. On fait pause. Et en fait, euh, bah, le fait d'être accompagnée par toi, par Mathéo aussi, euh, ça, a été, euh, ça a été salvateur. Parce que ça m'a permis de me rendre compte que déjà, j'avais le droit aussi de faire pause. Mmh. En fait, j'avais le droit de faire mon deuil aussi. Et du coup, de pouvoir ensuite repartir et de repartir encore différemment. Et même à chaque fois, il y a une phrase là que, que j'ai notée d'ailleurs dans mes affirmations de ce matin, c'est « Choisis la vulnérabilité ». À chaque fois, « Choisis la vulnérabilité », c'est ça aujourd'hui qui fait que je suis là. C'est ça aujourd'hui qui fait que dans mes relations, je ne suis qu'avec des gens. Je suis entourée de façon saine et sincère. C'est que je choisis à chaque fois la vulnérabilité et même avec mes abonnés. Tu du veux coup. En, nous en dire un peu plus Ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu en fait Ouais d'oser se montrer comme on est vraiment, en fait, euh, et ce masque-là qu'on qu porte, et, et, et c'est ok hein, d'avoir un masque, moi je, je l'ai porté pendant 23 ans ce masque, aujourd'hui j'en ai 26, hein. donc je l'ai porté pendant 23 ans, je, je sais très bien ce que ça fait, et en fait, euh, une fois qu'on, pour moi la vulnérabilité c'est, c'est une phrase du coup qui est reprise, une des personnes que j'apprécie énormément, euh, et qui m'inspire beaucoup, c'est Brené Brown, qui parle de vulnérabilité, de honte. Et du coup, c'est oser montrer notre entièreté avec nos imperfections. Et vraiment, ce, ça fait faire un peu franglais et tout, hein, mais <rire> to embody, to embrace euh, qui on est vraiment, en fait. Et, euh, mm. et c'est ça que je m'attelle à chaque fois de montrer, en fait. Mm. Et quand je le montre, je vois que les retours en face sont, sont toujours là. Et en du fait. coup, parce que toi, tu l'incarnes, t'aides. De... D'autant mieux tes clients aussi à, ouais. à aller dans ce sens. Oui, oui, oui. Comment ça a été d'ailleurs d'accompagner ces premières clientes alors que tu n'es pas une coach certifiée, tu n'as ouais. pas 20 ans d'expérience de, de vie Comment mm. tu l'as vécu euh... Oui, ouais, euh, bah, du coup, j'avais plus ce truc-là de la certification, d'être légitime et tout, par le… Je suis obligée de le dire comme ça, ce n'est pas du tout… Euh, euh, dégradant hein, pour les personnes qui sont certifiées parce que même moi j'aspire à pour un jour de me certifier, de toute façon si la profession de coach devient une profession certifiante enfin certifiée, je le ferai mais je ne voulais pas remettre ma valeur dans un bout de papier en fait, mmh. je l'avais déjà fait ah. hein les études en école de commerce j'ai fait pour le bout de papier j'ai payé pour le bout de papier, j'ai fait un prêt à la banque pour le bout de papier ah. pour qu'il y ait cette ligne sur mon CV, donc je savais j'avais déjà fait, mais pour un truc qui me plaisait autant, c'était hors de question que je le fasse pour ça donc, du coup, bah, comment je les ai accompagnés je, bah, je me suis dit, écoute, euh, on va la faire à l'instinct, en Attends. fait. Hein on va la faire à l'instinct, on va y aller comme on est. Et à côté de ça, évidemment, je continue à me former. Et pour le coup, moi, j'ai plutôt opté pour un cursus en psychologie à distance. Mmh. Et du coup, je me forme à la fac euh, là. Et donc, je suis en deuxième ouais. année et j'apprends énormément parce que je pense que j'ai valeur d'apprentissage aussi qui est là. Et euh, du coup, c'est ça qui me permet de me dire, OK, je ne vais pas faire de mal en fait à la personne. Et pour moi, c'est ça, le coaching. C'est on peut être coach. La condition, c'est de ne pas faire de mal à la personne ah, qui en face ah. de nous. Ouais, c'est passionnant, c'est passionnant. Euh, on ne va peut-être pas euh, faire le point de chacun ou chacune de tes clients, ouais. mais est-ce que tu veux quand même nous donner globalement ce qui s'est passé ouais, euh, ouais. après ces deux premières ventes Ouais, dans leur euh, accompagnement non, euh, non, à non, elle toi ou toi dans ou... ton okay. business. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, euh, bah, du coup, euh, aujourd'hui, qui est d'ailleurs un challenge pour moi, c'est que j'ai du mal à célébrer. Du mal à me dire, OK, ça y est, on a fait ça et tout. Euh, trop bien. Toujours ce truc de OK, mais one more. Hein, encore un, encore un, encore un, encore un. Parce qu'en fait, si on s'arrête, on a peur qu'après il y a un gros creux et que ce soit la fin et que ça y est, etc. Et euh, du coup, bah, j'ai continué, en fait. J'ai stabilisé ce que j'avais déjà appris avec toi dans Mission Passion. Et euh, j'ai continué. Il y a des trucs que j'ai un peu arrêtés, euh, Typiquement la, pros la prospection sur Insta, j'avoue. Mmh. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Ah, j'ai arrêté de remplir le défi du service c'est ah, ah, ah. tout. Là, tu l'as bien fait en tout cas. Et ouais, ça ouais. Bien aidé, hein. Bah ouais, ouais. Non, ça, ça a été le truc parfait parce que c'était en mode OK, on met un chiffre. 20 personnes par jour, on s'en fout. On y va. 20 personnes, 20 personnes. Ouais. Et je ne compte même pas le nombre de messages où j'ai jamais eu de réponse. Mais parce qu'il suffisait que j'en ai une ou deux qui venaient me conforter que c'était la bonne façon de faire. Et donc du coup, bah, j'ai continué à faire ça. Et après, bah, j'ai été challengée sur OK, bon, bah, c'est quoi l'étape d'après Parce que, à un moment donné, envoyer des messages euh, <rire> ouais, <rire> sur Insta, c bon, ouais, c'est limité. Et euh, du coup, bah, c'est là où j'ai commencé à vouloir créer plus de contenu, et notamment créer une chaîne YouTube. Du coup, tu veux nous en parler quand même ouais. ouais. Bah, en fait, euh, je pense que j'ai jamais eu de difficulté à m'exposer parce que, euh, <rire> au niveau perso, en fait, j'avais déjà créé une chaîne YouTube. À la base de la base, en 2012, ah, je, je parlais de cheveux frisés et de cheveux crépus. Okay. <rire> Comment prendre soin de ces cheveux frisés et crépus Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas tous les produits qu'on a aujourd'hui. Donc voilà. Et du coup, j'étais là-dedans et tout. Puis c'était en fait mon moment à moi, mon truc où je me sentais bien, en fait, où je me sentais moi en fait. Donc du coup, je me suis vite mise en mode vidéo YouTube et tout. Et euh, après, j'ai parlé toujours de sujets qui me touchaient. Donc euh, bah, la perte de poids, ça a été pendant longtemps, une période de ma vie. Aujourd'hui, ça, ça l'est moins, heureusement. Euh, mais du coup, j'ai partagé, voilà, beaucoup de choses sur cette chaîne qui relevaient de ma vie, euh, les programmes alimentaires que je faisais, euh, des vlogs, enfin voilà, plein de trucs. Et euh, du coup, j'avais créé des liens comme ça, en fait, hein, avec des gens et tout qui me suivaient et tout. Ce petit rendez-vous machin. Et du coup, bah, c'est un truc que j'ai toujours aimé, en fait. Okay. C'est pour ouais. ça que tu es aussi à l'aise, parce qu'en fait, oui. euh, tu ne <rire> débutes pas quand même. Ah non, non, okay. non, non, non. non, non, les premières vidéos, euh, et je les garde. D'ailleurs, il y a récemment, alors, complètement taré la nana, <rire> je me suis refait certaines de mes vidéos pour voir. Et, je, et ça m'a, ouais, j'ai ressenti une sorte de, tu as bien fait de le faire quand même. Parce qu'aujourd'hui, du coup, quand tu allumes ta caméra, tu n'as pas peur. Ah. Quand je dois faire une story face cam, pff, je la fais, je sors du sport, je suis rouge écarlate, j'ai des cheveux de partout, j'en ai rien à faire. Parce que je me dis aussi, la personne qui s'arrête à ça, c'est qu'elle n'est pas faite pour moi en fait. On n'est juste pas fait pour être, tu vois, pour connecter et tout en fait. Donc si tu t'arrêtes à ça, c'est ton problème. Moi, je n'ai pas le temps en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment ce que je me dis, je n'ai pas le temps pour les gens qui s'arrêtent à ça, ça, ça, ça. Bon, c'est aussi pareil dans mes relations. Ça paraît très euh, tranché, mais j'ai été obligée. J'ai été obligée parce que quand on a tendance à vouloir toujours faire plaisir aux autres, à donner, donner, donner on s'épuise en fait intérieurement et du coup aujourd'hui, c'est ma façon de me protéger aussi. Avant de passer au temps de questions réponses, est-ce que tu aurais un conseil à partager par rapport à ce que tu as vécu euh, qu'on n'a ouais. peut-être pas encore abordé Ouais, bah en fait, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Vraiment, de ne pas lâcher l'affaire. Et une expression que ma mère m'a sortie encore il n'y a pas très longtemps, c'est des fois on est au fond de la mine, donc on est là au fond de la mine, il fait sombre, fait froid, on a un petit, une petite pioche là, alors qu'on aimerait bien avoir un marteau piqueur et tout. Et on est là, on est en train de piocher, machin, mais on sait que c'est une mine, on sait qu'on va sortir. Et donc, bah, on continue de piocher en fait. On pioche parce qu'on a cette certitude qu'on va en sortir. Et il ne faut pas lâcher l'affaire. Et moi, c'est ce que, ce que j'aurais aimé entendre, peut-être plus vite, plus tôt. Lâche pas l'affaire, vas-y. Parce que si tu ne vas pas, de toute façon, il ne va rien se passer, ça c'est sûr. Donc, c'est pas lâcher l'affaire. Et je l'applique du coup aussi bah, quand je fais mes process de vente de coaching, je ne lâche pas l'affaire. Tant que la personne, elle ne me dit pas « je ne veux pas de toi », je ne la lâche pas. Et elle ne me dit pas, du coup, en fait ce qui se passe. Parce qu'en fait, elle veut, sauf qu'elle a peur. Et moi, je me dis euh, « bah, je, je crois en toi déjà, en fait. Donc, si tu me fais suffisamment confiance, laisse-moi te montrer que j'avais raison, en fait, de te faire, de, de, de te faire confiance. » Donc, ça serait ça. Ouais. ouais. Et... Euh... Il y a eu un moment, quoi, je sais, parce qu'on a travaillé sur ça, euh, il y a eu un shift un peu de ce que je comprends à un moment donné, tu étais quand même assez gêné d'offrir des deuxièmes appels ouais. ou truc comme ça. Ouais. Et puis là, finalement, tu ouais. n'as pas la même position et ça peut peut-être encore changer plus tard, mmh. mais est-ce que tu veux mmh. nous raconter un peu ça Oui, ouais, j'étais hyper gênée parce que j'avais l'impression que, que, que je ne faisais pas un bon boulot, en fait. J'avais l'impression que ce n'était pas bien de faire ça. En fait, parce que, euh, et c'est un truc aussi que, que j'aime combattre, c'est qu'on ne voit que des messages de gens qui réussissent avec leur truc. Ça fait 10 ans qu'ils le font, mais ils ne le disent pas que ça fait 10 ans. Et on voit des success stories de partout. Et c'est génial. Merci, merci de montrer vos succès. Et quand vous étiez dans le fond de la mine, là, ça serait bien de montrer un peu ce que c'est quand on est dans le fond de la mine. Et euh, du coup, bah, ce truc de faire un deuxième appel, j'avais l'impression que c'était un échec d'une certaine façon. Et en fait, quand je me... En fait, c'est toi que tu m'as déculpabilisé en fait, tu m'as vraiment décomplexé sur ça et euh, du coup, bah maintenant je suis en mode, bah, pff... non en fait, c est, c est... je vois vraiment que ça aide en fait. Donc euh, du coup, si je dois faire un deuxième, et puis je dis pas que des fois ça me saoule pas, hein, honnêtement, hein. des fois je me dis, ah oh, j'aimerais bien on en appelle, tout ça, on trouve le problème, on va la mission. on propose l'accompagnement et c'est un oui direct, sauf qu'il y a la vraie vie, et la vraie vie, c'est que as un humain en face. Et que cet humain, bah, il est peut-être pas prêt en fait, et tu dois l'amener là, et c'est, ça fait partie du process. Nous, euh, je te l'ai jamais partagé, mais puisque tu en parles, on a fait plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires en un an et demi. Mmh. Je crois qu'on n'a peut-être jamais closé en un appel. Alors, je dis pas qu'on n'aurait pas pu closer en un appel, euh, mais pour moi, c'était une manière de démarrer une relation aussi. Tu mais c'est ça, c'est ça. Euh, donc. Peut-être que j'ai des croyances limitantes, mais en tout cas, euh, c'est possible de développer un business euh, qui croit avec des deuxièmes appels. Et juste euh, au cas où vous aurez des doutes, le but, ce n'est pas d'offrir des deuxièmes appels à n'importe qui, à non, des non. gens avec qui tu as ah pas de travailler. Ah bah non, non, non, non, non. Ouais. non. Ce premier appel, c'est OK, on, on voit, est-ce qu'il est qu y a ce truc, est-ce qu'il y a ce petit feeling là qui fait que, OK, je veux bien passer plus de temps avec toi et la personne, elle en a conscience que c'est aussi un cadeau que tu lui fais. Moi, j'arrive à le... Enfin, je le formule comme ça, hein, je ne me gêne pas. Hein. Et donc, du coup, ouais, c'est... Ouais. Donc, du coup, là-dessus, je ne suis pas complexée. Et vraiment, le truc que j'ai, c'est aimer les prospects. Ils sont déjà clients, en fait. Parce que moi, j'ai ce truc où je me dis, même si là, c'est non, on se voit dans quelques mois. Et dans quelques mois, tu vas peut-être revenir. Et j'ai cette certitude qu'ils vont revenir. Ouais. Encore ce matin, c'est... Encore ce matin, j'ai une prospecte qui m'a envoyé des vocaux. Que, avec qui je continue d'échanger de temps en temps, une fois par mois, sans un petit message. Parce qu'elle m'avait dit, non, là pour moi, je ne peux pas sortir 2200 euros, je le respecte. Et euh, du coup, bah, en fait, en continuant la relation, en fait, elle m'a dit que okay, bah, finalement, là, elle va peut-être trouver un job. Et qu'en fait, euh, ça va peut-être être été plus tôt que prévu. Et elle était trop contente en fait, de pouvoir m'annoncer, ah, je vais pouvoir bientôt bosser avec toi. Et je me suis dit, wow. mais, mais heureusement que tu n'as pas lâché. Tu n'as pas lâché en fait. Tu t'es pas arrêté au premier obstacle. Et, et, et, et, et du coup, c'est... voilà. Donc euh, je suis très contente aujourd'hui de me dire que j'ai pas honte à aller jusqu'à un quatrième appel si besoin et même si c'est un non en fait. Et ça je me suis détachée en fait parce qu'émotionnellement bien sûr euh, ouais. ah, j'ai passé du temps et tout, mais ça l'a déjà tellement aidé ouais. que du coup c'est ok. Waouh, je pense qu'on peut applaudir euh, Mathilde, c'était déjà inspirant.